Putain mais qu'est-ce que tu fous là toi Tu pouvais pas me laisser tranquille bordel tout le monde j'espère que vous allez bien comme toujours oui romain jandro est de retour je suis de retour je suis de retour je suis de retour sur youtube mais qu'est ce qui se passe oh, romain oh my god <rire> avant toute chose je tiens à vous présenter mes excuses car ça fait plus d'un an que je n'ai pas fait de vidéo travaillée sur ma page youtube malheureusement je n'ai aucune excuse juste on va dire que ce n'était pas forcément une bonne année l'année dernière pour moi et euh, pas forcément la motivation aussi car en, tout seul pour filmer c'est très très compliqué mais j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle j'ai trouvé quelqu'un pour me filmer donc je vais recommencer à vous faire des vidéos de qualité bon on va essayer de faire de quelque chose de qualité de toute façon vous n'allez pas me faire chier même si ce pas de qualité vous allez aimer Comme tu vas aimer tu vas aimer si c'est pas de qualité enfin bref tout ça pour vous dire que je vais avoir beaucoup plus de temps les vidéos vont recommencer ça va être vraiment cool je suis dans mon nouveau garage, ouais. Il n'est pas fini, je vous montre rien. Hein. Je vais avoir un nouveau garage aussi. Un nouveau garage, un nouveau studio. Ce qui va me permettre de faire plus de vidéos de mécanique. De vidéos qui va me permettre de vous expliquer des tutos mécaniques, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. Hein, euh... Regardez, comme là, bah, je suis en train de vous faire un petit moteur. Il y en a partout. Ah, salut, le ville -brequin. Salut, salut. Salut, tu me casses les couilles. Par exemple, voilà la pièce que j'ai cassée sur ce moteur. Ouais, J'ai ventré le... Le carter moteur. Bah, c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais bon. Je suis un brise-fer, je casse absolument tout. Je casse vraiment tout et euh, même tout. J'ai posté ça sur ma, ma story Instagram. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Mais comment t'as fait, Romain Bah, j'ai juste roulé. J'ai juste roulé. J'ai juste roulé. Moi, <rire> bon, bref, tout ça, c'est une petite vidéo pour vous dire que je suis de retour, que ça va être extraordinaire. Je vais essayer de vous faire vraiment beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus de vidéos. On va reprendre les tutos. On va reprendre. Euh, peut-être des tutos mécaniques. On va préparer des motos ensemble parce que je vais avoir une nouvelle moto très, très, très, très, très bientôt. Et on va essayer de faire des, des vidéos où on va rouler fort et on va essayer de, de tester des tricks inédits. Je pense que je vais me casser la gueule. Je pense que je vais me faire mal avec vous dans les vidéos. Enfin, J'espère que vous allez pas vous faire mal mais je pense que moi je vais me faire mal à, être, à tenter des trucs de ouf pour vous impressionner Enfin bref si vous êtes content de mon retour Si vous avez envie d'avoir plus de vidéos Si vous avez envie que je me fasse mal sur le bitume Que je me fasse de la pizza de compète Pizza c'est euh, râper le cuir Je veux plein de pouces bleus Je veux plein de pouces bleus je le demande jamais mais je veux plein de pouces bleus Et ceux qui n'aiment pas bien entendu cette vidéo Vous avez le droit de mettre des dislikes En tout cas ça me fait hyper plaisir de revenir sur Youtube Et surtout n'hésitez pas à me follow sur Instagram, Twitter, Facebook Blablabla bla bla bla bla. Sur Instagram je suis un petit peu plus présent parce que je trouve ça beaucoup plus cool Instagram au niveau des stories et tout c'est mon réseau social préféré. Hein. Désolé les mecs, hein. même si vous n'aimez pas, bah moi je préfère Instagram. Voilà. Restez connectés, ça va arriver très vite, plein de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez certaines vidéos en particulier. Comme par exemple, démonter une boîte des vitesses ou changer des coussinets. Ou euh, des tricks ou euh, réglages de commandes ou je ne sais pas. Voilà. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires pour me donner des idées de vidéos. Et euh, je vais essayer de vous faire des vidéos de ouf ouf ouf ouf ouf ouf ouf ouf. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. C'est difficile d'avoir une caméra dans les mains. Oh les fuck